Mais moi je veux faire l'amour Our country itself is sick. But it's lost its sense of direction. Even its common decency. Vous n'avez pas intérêt à remuer un seul doigt. Il y a un tas de gens qui disent un tas de choses. Surtout ma maman. Mais il faut surtout soi-même. À ce moment-là, Elvis, l'homme fut. Et Elvis, le dieu, était sacrifié. Look at the trouble. Look right my face. Il n'avait aucune idée de ce qu'il avait fait. Don't play, Je souhaite vous remercier, Monsieur Presley. C'est qui celui-là C'est ta mère. Demain, toute l'Amérique parlera pas de mon gars. Never... Ils vont tous te bouffer. Alors ils peuvent avoir du mal à ça. Sans moi, Elvis Presley. Faire ce que j'ai envie de faire. Chanter la musique que je veux. Faut que t'ailles chez le coiffeur, Jolie